S'approprier la mer, mieux la connaître et donc la protéger. C'est le thème de cette nouvelle émission d'initiative dédiée à notre environnement marin. Dans la continuité du schéma régional de développement du nautisme, validé en 2008, la région souhaitait un outil pour mettre en œuvre ce plan nautisme et surtout préparer de jeunes Guadeloupéens au métier de la course au large. C'est un centre de formation métier de la course au large euh, de la région Guadeloupe. D'ailleurs, ça n'existe nulle part au monde, hein, cette formule-là n'existe nulle part ailleurs. Dès la dernière route du Rhum, un, un des stagiaires de la première promotion a pu prendre le départ euh, de la route du Rhum destination Guadeloupe. Nicolas est aujourd'hui encore titulaire du record du monde de la plus grande distance parcourue en 24 heures sur classe 40, record qu'il a battu par deux fois après son départ de la Corogne, euh, entre la Corogne et Pointe-à-Pitre. Et les autres Les neuf stagiaires de la première promotion que sont-ils devenus Nicolas avec Arthur Poit sont aujourd'hui euh, ben, coureurs professionnels hein, puisqu'ils sont sur le circuit euh, Figaro Pro euh, en métropole. Ils ont fait toute la saison. Le, le principe de Guadeloupe c'est c'est d'offrir une double qualification de skipper et de préparateur, donc de technicien. Deux d'entre eux se sont mis à leur compte pour euh, travailler dans le secteur de la maintenance nautique. Euh, D'autres ont souhaité euh, continuer à se former. Euh, un travaille sur la, le centre nautique de Saint-François. C'est François Guy Bourdin. Nous sommes allés rencontrer cet ex-stagiaire de Guadeloupe Grand-Large. J'ai réalisé la traversée avec Nicolas Thomas en double, en faisant la g GDZR, la mondiale, qui est arrivée de Concarneau à Saint-Barthélemy. Maintenant, j'ai une envie, c'est de me prouver aussi en solitaire une traversée. C'est la mini-transat. C'est possible en 2017, je, je me trouve sur la ligne de départ. La nouvelle promotion a débuté en février 2015. Alors, non, ils n'ont pas nécessairement le même profil, puisqu'ils sont beaucoup plus jeunes pour l'essentiel. Euh, ils ont des origines de pratique de la voile assez différentes. Pour cette seconde édition, Notoriété oblige désormais, il a fallu organiser une présélection. Son but Ne garder que les meilleurs pour ces deux années de formation. On a voulu avoir un groupe plus large au départ pour avoir plus de choix. Et pour ça, il a fallu qu'on mette en place des critères qui soit à la fois technique, à la fois euh, de culture générale nautique et des critères, euh, je dirais, euh, humains au sens de vie de groupe. Le premier critère, effectivement, celui qui domine le reste, c'est la motivation. Alors la motivation, tout le monde est motivé au départ à passer deux ans sur des super bateaux dans un super environnement. Préparer le bateau, ça doit faire partie de la vie euh, d'un marin et d'un skipper de course à plus forte raison. La deuxième promotion est bien lancée. Et au final, ils sont très à la poursuivre. Il euh, y a d'un côté euh, la partie entraînement euh, avec pour objectif la course. Et de, en marge de ça, en parallèle de ça, plutôt, il y a la formation diplômante de capitaine de sang et de s'occuper de certificat de qualification professionnelle en agent de maintenance plaisance. La motivation première, c'est toujours la G2R. On est sur une, euh, un support Figaro, la G2R est une transat de figaristes. Donc euh, la G2R, oui, c'est franchement ce qui m'a le plus attiré parce que le métier de la course au large, c'est, on va dire, le plus-plus pour moi. On n'a pas encore navigué depuis septembre, là. Donc on s'occupe des bateaux. C'est une expérience euh, qui est bonne à prendre, quoi. Depuis septembre, les jeunes n'ont pas navigué. Ils s'occupent essentiellement de remettre les Figaro en état de marche. Vous voyez, c'est démonté on a le tableau avec tout ce qu'il nous faut ici, euh, tout ce qui est support euh, VHF, NKE, tout ce qui est donc euh, nécessaire à la communication, à la sécurité lors des navigations. C'est essentiel d'apprendre à, à réparer tout ce qui est ben, moteur, donc soit mécanique, soit électricité. Demain on peut être amené à skipper un bateau. Ça peut pas forcément être que de la régate, ça peut être du transport de passagers, du charter, du donc il faut savoir si euh, il y a un souci, il y a une panne, il faut savoir réparer, s'il si y a un souci électrique, il faut savoir assurer aussi. Il y a pas que ça, il y a les règles de navigation, il y a on apprend en ce moment on bascule sur le module 5 voile donc on va apprendre tout ce qui est navigation. Sans euh, moyens électroniques et modernes, je dirais, donc on va se fier aux étoiles. On va aller chercher à Marcinique ou en métropole, on ne trouvera pas beaucoup comme ça des formations aussi complètes. J'adore tout ce qui est régate, tout ce qui est transat. Le must, le meilleur, ça serait de euh, le best, ce serait de, de, de, bien sûr de courir la G2R. Luc Coquelin accompagne les jeunes. Ce marin hors pair compte 5 routes du Rhum et plus d'une cinquantaine de traversées de l'Atlantique. J'ai aussi bien navigué sur des cargos que sur des bateaux de pêche. Donc c'est vrai que c'est la mer qui me passionne dans sa globalité. Et concernant le, la course au large, c'est vrai que c'est une belle partie de, on va dire, de, ma, de ma passion maritime. J'espère pas, ne pas avoir tout à fait fini avec cette, euh, cette aventure-là parce que j'ai encore quelques projets. Dans le cadre de la formation, on leur apprend évidemment à naviguer de façon professionnelle, on va le dire. C'est-à-dire qu'à limite par rapport à, un, à une activité plaisance, on est peut-être un peu plus rigoureux, à la fois sur des choses comme la sécurité, la réglementation, aussi bien sur la partie théorique que sur la partie pratique. Et la partie sportive, en fait, on va dire que c'est un petit peu le début de leur carrière sportive en termes de course au large. J'essaie de leur apporter mon expérience et je sais aussi que cette expérience ne s'arrête pas ici, mais qu'elle doit continuer sur des projets, on va dire, nationaux ou internationaux et aussi savoir se remettre en cause, parce que pour être un bon formateur, il faut être quand même être au courant de l'actualité maritime en général, de la course évidemment, et ça oblige aussi à, à aller très loin dans le, la connaissance de façon à pouvoir mieux expliquer, mieux transmettre. En matière de transmission de passion et de savoir, Carl Chipotel lui aussi est un exemple. Seul concurrent guadeloupéen pour la mini-transat île de Guadeloupe, ce projet, il l'a mené de bout en bout avec des jeunes pour leur faire aimer la mer. Pour sa 20 e édition, et pour la deuxième fois consécutive, la mini-transat Île-de-Guadeloupe revient à ses origines avec un départ de Douarnenez. Le port Cornoyer avait fière allure, avec la présence des 72 mini, dont celui bien sûr de Carl Chipotel, le seul concurrent guadeloupéen soutenu par la région Guadeloupe. Nous sommes le 19 septembre 2015 au matin, et à quelques heures du grand départ. Ce moment-là, je l'attends depuis deux ans. Deux ans que je me prépare justement à, à prendre le départ de cette mini transat 2015. Et si on y regarde mieux, ça fait plus de 20 ans que, que j'en rêve. Donc euh, c'est un jour important de ma vie, je, à n'en pas douter. Donc euh, des prétentions, celle, en tout cas celle d'arriver chez moi, euh, de ramener le bateau en bon marin, j'espère, euh, euh, naviguer proprement. Et, et si à la clé il y, y a un résultat, oui, je, je ne cracherai pas dessus. Je suis bien entouré, il y a beaucoup de mes amis de ma famille qui, euh, qui ont fait le déplacement, qui m'ont fait euh, l'honneur d'être présents ici à Doordonnais ce, ce, ce matin. Et parmi eux, les parents de Karl. C'était la moindre des choses d'être à ses côtés dans une circonstance telle que celle-là. On est con confiants euh, parce qu'on pense qu'il a suffisamment de lucidité... Euh, suffisamment de force mentale et de courage physique pour aborder l'épreuve. Sa maman euh, n'était pas d'accord, il faut le dire, avec ce projet. Et bon, on a réussi avec les sœurs aînées de Karl de la convaincre de venir l'accompagner avec moi ici, ce qu'elle a fait. Mais elle, est, elle a terriblement peur. Et c'est bien légitime, car la mini-transat rassemble les plus petits bateaux de course au large du monde, des 6,50 mètres. Le talent de chacun des skippers devra s'exprimer sur 2700 miles nautiques, l'équivalent de plus de 4000 km qui les séparent des Antilles. Au moment du départ, Dominique Coco, le parrain du bateau, tenait à être aux côtés de son ami. On est on est de la même commune. Hein. Je suis saint-anais comme lui. Euh, c'est un petit frère en fait. Hein. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'étais très très honoré qu'il m'appelle pour parrainer ce bateau. Au-delà de, de la simple compétition, euh, c'est quelqu'un qui a un objectif euh, haut, beaucoup plus beaucoup plus large hein, qui est de de, de faire que qui est de plus en plus de guadeloupéens qui s'intéressent à la voile, notamment les, les enfants. Ils font un, tra un super travail euh, à l'école de voile euh, de Sainte-Anne et je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui me charme euh, dans, dans ce projet. Quoi. Nicole Joséphine est la compagne du skipper Carl Chipotel. Elle était là bien évidemment au moment du départ, mais surtout pendant les mois de préparation. Là pour justement remobiliser, euh, faire en sorte que les choses se passent bien, euh, que le stress euh, ne monte pas trop vite. C'est pas évident tout le temps parce que ne faisant pas forcément partie de la team organisatrice, euh, il faut trouver sa place. Karl voulait se servir de cette course pour transmettre sa passion, et il a choisi si jeune pour l'accompagner dans son projet. Aujourd'hui, jour de départ. C'est Maxime qui l'accompagne. J'ai commencé à faire de la voile avec Karl sur des, sur des bateaux traditionnels en Guadeloupe. Il est venu me contacter pour me parler de ce projet, qui est euh, la Mini Transat. Et il a voulu m'introduire dans ce projet-là, donc euh, ça m'a plu. Alors je l'accompagne depuis plus de deux ans. La, la course au large, euh, un plus gros bateau, parce que moi je navigue sur des petits bateaux, c'est la voile légère. Il m'a fait découvrir ben, le bateau qui est le, le Mini 650. Il m'a aussi appris à ben, porter un projet, à monter un projet organiser tout ça, je pense qu'il est très très heureux, c'est un rêve d'enfant que, que Karl est en train de, de réaliser. Nous avons récemment contacté Karl par téléphone au Canaries. Il nous a bien confirmé son arrivée à Lanzarote le 28 septembre dernier, après six jours de course et une place de 24e sur 46. C'est d'autant plus méritoire que les quatre premiers jours de navigation, en raison d'une défaillance de sa radio, il n'a reçu aucun bulletin sur le classement et la météo. Il nous confiera même qu'il était persuadé en passant le Cap Finistère de se retrouver dans le peloton de queue et moralement en être très affecté. À ce moment, bien sûr, il n'y a personne avec qui partager ses états d'âme. Aujourd'hui, Karl reprend des forces pour un nouveau départ à l'assaut de l'Atlantique le 31 octobre. Son ambition Arriver en moins de 18 jours à Pointe-à-Pitre.